Le point de départ de, de cette histoire est effectivement quelque chose qui m'est arrivé. Euh, juste le point de départ, après tout le reste est complètement inventé, mais effectivement, en 2018, j'ai hérité d'un tableau euh, cédé par un oncle et une tante euh, à qui j'ai demandé « mais c'est quoi ce tableau ?» Ils m'ont dit ben, « c'est le tableau du peintre juif ». Euh, et là, je suis tombé des nus, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Personne dans la famille n'était au courant, en dehors de mon oncle et de ma tante, mais pendant la guerre, mes grands-parents ont caché des juifs dans leur grenier, euh, dont un peintre juif, qui pour les remercier de les avoir cachés euh, et de les avoir sauvés, leur a offert un tableau. Et, euh, et là, déjà, rien que le titre, le tableau du peintre juif, m'est venu tout de suite à l'esprit. Euh, après, j'ai tout inventé, tout le reste a été inventé, mais euh, euh, j'ai euh, les... inventé un, un, un personnage de... qui, qui pouvait me ressembler éventuellement, le, la, la forme polar est présente dans ce roman. On est, on est dans un roman qui a tous les ressorts du polar et en même temps, il, il n'y a euh, aucun des codes que l'on attend. À savoir, il n'y a pas de flics déjà. Il n'y a pas d'enquête policière. Il n'y a, a pas de crime commis si ce n'est euh, la Shoah, évidemment, euh, et c'est un, un crime contre l'humanité, donc on ne peut pas... Mais je, je veux dire, les personnages en jeu ne sont pas, euh, ne sont pas un criminel et un enquêteur. Euh, c'est une enquête familiale, parce qu'on a quelqu'un qui euh, hérite d'un tableau euh, et qui voit là la possibilité pour lui de peut-être donner un sens à sa vie, euh, faire reconnaître le statut de juste parmi les nations à ses grands-parents et, euh, et, euh, et ça va pas se passer comme prévu. Et, à parce que ça ne se passera pas comme prévu, parce que, euh, et je ne dévoile rien, parce que c'est vraiment le premier chapitre du roman, euh, le tableau est saisi, et euh, il s'agirait d'un tableau spolié, et, euh, et qui, qui, qui, serait, qui, qui ferait suite, la spoliation ferait suite à la dénonciation du peintre juif par le grand-père, donc euh, le, la, le personnage principal qui est Stéphane, aujourd'hui, c'est un récit contemporain, va devoir se lancer sur les traces du peintre juif pour réhabiliter ses grands-parents, pour essayer de récupérer son tableau et pour éventuellement aussi, par la même occasion, récupérer sa femme qui, qui l'a quitté parce qu'elle avait une autre vision de la chose. Elle, voulait, elle voyait là la possibilité pour eux de rebondir, de vendre le tableau qui avait une certaine valeur vénale et, euh, et de refaire leur vie. Mais ça, c'est pas une enquête policière, c'est une enquête de famille. Ça devient... Également une espèce de, de cheminement personnel, peut-être euh, un roman initiatique finalement. Euh, et entremêlé à ce récit contemporain, il y a l'histoire euh, historique de la fuite de ce euh, peintre juif et de son épouse à travers les Cévennes, Toulouse, les Pyrénées, l'Espagne, pour gagner euh, l'Amérique. Mais euh, voilà, pour, pour moi c'est un roman noir dans la mesure où il y a, il y a ces, ces enjeux euh, euh, familiaux et sociétaux, mais non c'est pas un polar dans la mesure où il n'y a pas d'enquête en, policière. Ça a été très facile d'écrire ce roman parce que l'histoire m'a sauté à la figure à, à travers ce tableau dont j'ai hérité, et à partir du moment où je prenais les libertés que l'écrivain doit prendre par rapport à la réalité et notamment par rapport à ma famille. Je fais vivre des choses à, à mon oncle et ma tante et à mon, mon grand-père et à mes grands-parents dans, dans ce roman que, qui, qui sont très éloignés de ce qu'ils ont vécu. Mais à partir du moment où on décide d'écrire une fiction, on a le droit de faire ça. Et, et à partir du moment où on assume le fait qu'on a le droit de faire ça, euh, je suis parti dans une fiction historique totale. Mais ça a été très facile à écrire parce que j'ai devancé mes personnages. C'est-à-dire que tout ce que mon personnage de Stéphane, le héros du roman, euh, traverse, vit, j'ai je, je, je, je, je, décidé de le vivre et de le traverser avant lui. Je l'ai devancé, tout simplement, c'est-à-dire que je suis allé en Israël comme lui, je suis allé, euh, alors, non pas chercher des choses, parce que je n'avais rien à trouver en Israël, parce que l'histoire était dans ma tête déjà, mais je suis allé voir comment un personnage qui devait vivre ça, euh, aller vivre cela, qu'est-ce qu'il allait voir, que, comment on fouille dans les archives, comment est-ce qu'on pose ce genre de questions, qui on rencontre. J'y suis allé euh, euh, en me disant, euh, observe tout parce que tout ce que tu vas vivre, ton personnage va le vivre. Et donc ça a été très facile, je n'avais plus qu'à reproduire ce que j'avais vécu en le fictionalisant. Quoi. Mais, mais j'ai fait la même chose en Espagne et, et ça a été un vrai plaisir, de, une véritable aventure humaine avant de devenir une aventure euh, littéraire. Euh, et en même temps, tout est faux. Mais voilà, c'est plutôt euh, atypique. Enfin, chez moi, dans mon écriture, c'est un peu inhabituel. Ouais.